Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir Jean-François Akili. – Alors, la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi réduite d'un quart, 25 pour inciter, c'est le verbe utilisé, les bénéficiaires de l'allocation chômage à retrouver un travail. Comment est-ce que vous réagissez, Fabien Roussel, à cette euh, réforme de l'assurance chômage présentée par euh, Olivier Dussopt Bien, vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis un fervent défenseur du travail. Et justement, de revaloriser le travail, de lui redonner tout son sens, et que chacun y retrouve le goût, avec des bons salaires, de bonnes conditions de travail. Et en, bien ce gouvernement, dernier, là, lui, et... ce gouvernement oui. lui, fait tout l'inverse. Et comme il est têtu et obstiné, qu'il ne veut absolument pas augmenter les salaires, redonner, revaloriser des tas de métiers si importants et essentiels, eh bien il contraint les euh, personnes sans emploi à accepter des métiers euh, pénibles, mal payés, euh, en réduisant les indemnisations chômage, ou de l'autre côté, en proposant de régulariser les travailleurs sans papier. Il met une pression sur les Français, sur les chômeurs, en leur disant « Eh bien, euh, vous allez quand même bosser et vous ferez ces métiers pénibles, difficiles, euh, quoi qu'il arrive ». Et c'est pour ça qu'il ouais. durcit les, ouais. euh, le, le, le, les conditions d'indemnisation des personnes privées d'emploi. Pour vous, ce n'est pas de l'incitation, là ben c'est pas de l'incitation, enfin, mmh. si aujourd'hui euh, on voulait véritablement embaucher des infirmières, des enseignantes, des conducteurs de bus à la RATP et ailleurs, euh, des conducteurs de trains, et il en manque plein, je sais de quoi je parle moi dans le Nord où on supprime 135 trains TER par jour, faute de conducteurs. Si il fallait embaucher, si on voulait embaucher dans ces métiers-là, on revaloriserait ces métiers d'ailleurs dans ces métiers que je viens de citer à la IRATP, chez les cheminots, à force de mmh. taper dessus, à force de dire qu'ils ont des régimes spéciaux, et de les supprimer, eh bien aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter. Alors Comment on Alors, fait Fabien Roussel, il y a quand même un contexte, 7,3% de, de, de chômage dans ce pays, bon c'est une moyenne, euh, 60% des entreprises qui disent connaître des, des difficultés pour recruter, c'est une vieille histoire Fabien Roussel. Il y a aussi une dimension géographique, des difficultés administratives, pour que parfois les, les, les, les demandeurs d'emploi rencontrent ce, ce travail qui n'est pas attribué. Il y a cet aspect-là aussi des choses. Pourquoi vous parlez de situation géographique euh, je veux dire, il y a plein de métiers aujourd'hui mmh. dans tout l'Hexagone euh, Ici en métropole d'ailleurs, comme en Outre-mer Où il y a des, des, des filières en tension, on a du mal à recruter Ce sont des métiers... Pour vous euh, c'est euh, le salaire en fait, qui n'est pas assez attractif bah, pas, pas seulement le salaire, mais mmh. les conditions de travail Parce qu'il euh, y a par exemple dans le bâtiment C'est bien que ce sont des métiers difficiles, ouais. pénibles, euh, importants Et pour autant ce sont justement ces métiers qui euh, profitent euh, de la main d'oeuvre Immigrés pour pouvoir d'ailleurs parfois, sans leur permettre d'avoir des papiers, pouvoir les exploiter à gogo, d'ailleurs parfois même à la limite de l'esclavagisme. Et ce n'est pas acceptable. Et dans d'autres métiers, je pense à des services publics, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les aides à domicile auprès des les, les, les, les personnes âgées, tous ces métiers du lien, ils sont essentiels, importants, mais ils sont dévalorisés avec des personnes à qui on propose des 20 heures semaines à 800 euros par mois, comment voulez-vous que ces personnes vivent dignement et que ces métiers soient attractifs Donc, Alors après on peut ouais. mettre pression, on peut faire pression sur les chômeurs, ça ne va pas changer la donne hein. Pourtant voilà, la, ré ouais. la réforme est portée par un ministre issu des rangs du PS, ce n'est pas un antisocial Olivier Dussopt. Oui, ça, ça c'est hein. ouais, bah, à lui qu'il faut poser la question. Ouais, ouais. Euh, comment se fait-il qu'aujourd'hui il, qu mmh. il mette des politiques aussi dures Vous savez quand on veut s'attaquer euh, au chômage, on ne s'en prend pas aux chômeurs, on crée de l'emploi on revalorise les métiers, on redonne du sens au travail. Je suis celui qui a dit qu'il fallait mieux défendre le travail plutôt que de défendre euh, les allocations et les minima sociaux. Eh bien, justement, pour cela, il faut revaloriser le travail d'abord et faire en sorte que tous ces métiers payent bien. Alors, Monsieur Le Maire, Monsieur Dussopt, qui eux ont des belles places, qui manquent hum. pas de se chauffer, qui mangent bien, qui ont des beaux salaires, ils sont bien, ils sont, ils sont bien pour donner des leçons et nous dire à nous ouais. euh, d'accepter des métiers à 800, 900, 1000 euros par mois. Avec des régulations de charges qui tombent en ce moment, euh, là, en, en ce moment chez des locataires des HLM que j'ai encore rencontrés, là, qui ont 400 euros hum. à payer d'ici 15 jours, non mais vous, vous rigolez non C'est intenable pour mais, nous tous. Mais, Fabien Roussel, la réforme va passer. Et, et ensuite, vous faites quoi eh ben, le, le gouvernement verra bien si ça marche. Je serais bien curieux de savoir comment vont réagir euh, bon nombre de nos concitoyens. Et ça ne va pas être aussi simple que ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer Les gens, ils ne perçoivent plus euh, les, les allocations chômage. Qu'est-ce qui, qu qui leur arrive Ils basculent au RSA. Et ça tombe euh, euh, ensuite dans les mains du département qui doit verser du RSA. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a réglé dans cette situation Comment on va s'en sortir Est-ce que c'est comme ça qu'on va sortir la France dans l'ornière dans, dans, oui. dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'on va construire une France grande permettant de répondre à tous les défis qu'on a devant nous avec des petits salaires Moi la France que je veux construire, ce n'est pas une France des petits salaires avec des métiers dévalorisés. Il faut justement euh, lister tous ces métiers essentiels, ceux du lien, ceux des transports, ceux de la sécurité, ceux de l'écologie et de l'environnement, ceux de oui. l'enseignement, ceux de la santé. Il faut les revaloriser car ce sont les métiers Essentiel dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors c'est votre message ce soir. Euh, Fabien Roussel, euh, François Braun, le ministre de la Santé, qui annonce une enveloppe additionnelle. Hein. Il y avait déjà eu 570 millions d'euros euh, pour la bronchiolite, entre autres, hein, pour l'hôpital. Pour Là c'est 543 millions additionnels euh, en raison des surcoûts euh, liés au Covid. Vous dites quoi Bonne nouvelle eh bien, à chaque fois, on arrive à arracher par-ci, par-là, quelques centaines de millions d'euros pour répondre à des urgences, à des situations de crise insupportables, comme c'est le cas pour la, la bronchiolite, et encore, les médecins qui ont tiré la sonnette d'alarme disent toujours que c'est euh, pas encore suffisant, mais vous vous rendez compte, jusqu'où faut-il aller Faut-il qu'il y ait des drames, que l'on trie des patients, que l'on ne puisse plus accueillir des enfants pour obtenir là un plan d'urgence à chaque fois en dernière limite C'est inconséquent ce gouvernement n'est pas capable de, de, de prendre les mesures qu'il faut et à la hauteur qu'il faut aujourd'hui pour soigner, pour s'occuper de, de nos enfants, faire en sorte que l'on ait accès à des hôpitaux de proximité à 30 minutes de chez soi. Vous savez, je suis en train de faire un tour de France en ce moment, je suis en Gironde, là, la question des services publics, elle revient systématiquement. Systématiquement, je rencontre des Français, souvent dans le monde rural, qui se disent abandonnés et méprisés, car ils n'ont pas accès aux, aux services élémentaires, euh, de, de l'accès aux soins, oui. euh, à l'aide à domicile, pour les personnes âgées, pour la petite enfance. En voilà la ouais. France dans laquelle nous vivons. Un dernier mot, Fabien Roussel, est-ce que vous allez boycotter euh, France-Australie demain soir J'ai une réunion ce soir-là, donc je ne verrai pas ah. ce match, mais je regarderai les autres matchs de l'équipe de France, bien sûr, car j'ai toujours soutenu l'équipe de France, quelles que soient les équipes de France, masculines et oui. féminines, et quel que soit le sport. Vous qui aviez dit sur France Info, si j'étais footballeur, je ferais le choix de ne pas y aller, je suis un fan de l'équipe de France, ça va me tarauder, mais ah, ben, Mais non, mais oui, je, oui. Suis, euh, je, je ne suis pas footballeur, je suis supporter amoureux du ballon rond, et j'entends tous ces débats depuis des semaines et des semaines, et euh, ça commence à m'agacer un petit peu que maintenant la pression, elle tombe sur les supporters et les amoureux du ballon rond, euh, que l'on va rendre responsable de cette Coupe du Monde au Qatar. Ça fait dix ans que cette Coupe du Monde a été attribuée, euh, il y a des radios euh, comme vous, <rire> des, des journaux, des télés qui vont diffuser cette Coupe du Monde et il faudrait que nous, on se bande les yeux qu'on ne la regarde pas et qu'on fasse euh, autre chose mmh. et eh bien il faut s'en prendre à ceux qui ont pris cette décision, à la FIFA et à la France qui a fait en sorte que ce soit justement le Qatar qui ait cette Coupe du Monde à l'époque mmh. c'était Nicolas Sarkozy, président Allez. de la République Merci à vous Fabien Roussel.